Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vous présente une bande dessinée, collaboration horizontale, avec Navy au scénario et Carole Morel au, au dessin. Alors, l'histoire, nous sommes à Paris en 1942, euh, dans un immeuble où les seuls hommes présents euh, sont en fait un vieil aveugle et un policier français. Donc cette bande dessinée nous raconte le quotidien dans cet immeuble, euh, sous l'occupation euh, de femmes qui semblent assez solidaires. Par exemple, vous avez Rose, euh, que vous voyez ici en silhouette, euh, qui est mariée à un prisonnier de guerre français qui vit seul avec son petit garçon. Elle intervient auprès d'un officier allemand, qui est chargée d'enquêter sur la présence ou non de son amie juive, Sarah. Alors, je vous en dis pas plus, puisque c'est vraiment le début de l'histoire, et c'est de là que tout part. Euh, Navi a su trouver le bon angle pour aborder le thème toujours délicat de la collaboration, et surtout celle dite horizontale. Elle nous questionne sur qu'est-ce que la, et la collaboration, que veut dire résister, et euh, pourquoi euh, tomber amoureuse, serait-il un crime euh, La bande dessinée aussi euh, nous montre euh, les limites de l'épuration sauvage euh, qui a eu lieu euh, à l'été 1944 euh, à la Libération euh, de Paris. Carole Morel illustre ici avec finesse cette histoire. Je trouve, euh, voyez-vous, les, les planches magnifiques, euh, intelligentes euh, et d'une très grande richesse. Euh, aucune caricature n'est faite ici dans cette, euh, dans cette bande dessinée euh, Mais au contraire, beaucoup beaucoup de sensibilité Cette BD vous surprendra jusqu'à la dernière page Faites-moi confiance Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine Pour un nouveau épisode du Grand Méchant Book